L'IFP School apporte à des étudiants et jeunes professionnels du monde entier une formation dans les domaines de l'énergie afin de répondre en particulier aux enjeux en matière de développement durable et d'innovation. Le module « Inspecter une unité industrielle » est proposé par l'IFP School dans le cadre du programme « Énergie et procédés ». C'est un dispositif blended, très immersif, qui permet aux élèves ingénieurs d'appréhender les problématiques de terrain. En ce sens, il s'agit de mettre l'élève au cœur d'une pédagogie de mise en pratique. Il est composé d'un cours de 3 heures suivi d'une évaluation en ligne, de travaux pratiques de groupe réalisés à distance, d'une séquence en présentiel lors de laquelle les élèves inspectent une unité industrielle à l'aide de la réalité virtuelle, et enfin de la visite d'inspection d'une véritable unité sur le terrain. Devant le succès de ce parcours destiné aujourd'hui aux ingénieurs du programme Énergie et procédés, il est envisagé de généraliser l'approche à l'ensemble des formations IFP School.